Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Samir Bachar qui finit deuxième bien. place à l'Europe. Voilà. Dégouté. <rire> Entre guillemets, malheureusement, il aurait bien aimé faire le doublé, ça aurait été le premier à le faire. En voilà. vrai, il est trop bleu champion <rire> Samir Bachar, double champion d'Europe. Hein, <rire> <rire> je ne pourrais pas le faire malheureusement, je vais le faire <rire> Bon, Que jouais-tu, Samir Je jouais J'avais un peu axé ma version sur le fait de Lose dice Roll. Et aussi, j'ai beaucoup analysé les, les faiblesses principales du deck. En fait, les vraies faiblesses du jeu, c'est que le deck, il a souvent, il avait des mains pas assez défensives. et offensivement, il était limité dans le sens il comptait sur des plays précis, alors que le deck il a tout à fait la possibilité d'avoir de la défense plus facile avec une méthode bien plus standard, jouer plus de pièges. Et pour le côté offensif, c'est juste en maximisant l'engine qu'on peut avoir le côté plus offensif. Mais je vais vous expliquer en détail en montrant mon deck. D'accord. Donc on va passer à la liste. Je joue 3 buffs. Ça contribue à l'explosivité des mains en fait le buff n'augmente pas trop la stabilité mais permet de toucher les grosses cartes plus facilement et aussi de finir avec une back row bien plus defensive exemple une main où tu pas gazelle où tu peux avoir gazelle où tu peux simplement avoir plus de pièges facilement et donc temporiser pour euh, gagner même sans gazelle sur euh, tout un duel. Bon 3 gazelles, hein. je ne vais pas détailler pourquoi, pour le boule x3 c'est parce que j'ai 3 buffs, 3 foxy Bon, un jaguar un falco un faul. le mythe euh, tu bannis jaguar avec pot des désirs c'est totalement faux faut en jouer que hein. sinon vous n'êtes pas incroyable du pot des désirs je joue 3h franchement c'est pas la meilleure entrape en réalité de ce format mais elle se recycle à tous les tours et ça c'est intéressant du coup c'est la raison pour laquelle je la joue x3 fantasmé ah oui h on la joue aussi pour counter fantasmé qui elle pour le coup est vraiment puissante en mirror match et contre la majorité des matchs Fantasmée, son plus gros avantage dans Salamangred, c'est que vraiment elle permet de proc, sunlight Wolf durant le tour des deux joueurs, et de moduler ta main ou de, de transformer Ballelynx en CA plus 1 net. Mmh. Et aussi, elle permet d'éviter d'éviter d'être ciblé, versus SS c'est très fort. Enfin, ça a toujours un, tout le méta, je trouve. Et ça permet, versus Thunder, d'avoir le double entrape ou de moduler tes cartes à tuto. De Ogre fantômes. Ça, pour le coup, c'est assez ciblé, c'est pour le, le méta-call. Le, Thunder et SS, c'est la entrappe mainable entre guillemets la plus forte contre Thunder, je pense, j'estime, parce qu'elle bloque l'un le... des gardes dragons. Et versus SS, ça bloque multi c'est le seul play que ça bloque, mais ça bloque le meilleur play de SS. Et versus Salamangret, étonnamment, c'est pas nul parce que ça bloque les OTK, mais en soi, vous la décidez quand même, mais ça sert à bloquer genre Sunlight Wolf ou Violet Kimera qui n'a plus balle. Là. Ou Transcode. Oui, Transcode donne le Surtout trans, quoi. Mais mmh. il n'est pas joué, sauf par les français. Mmh. Et je joue une Gaze je la joue x1, c'est pour le, le, le deck en fait. J'avais monté une version qui creuse beaucoup, donc une carte x1, tu la touches assez régulièrement. Et ça sert à bloquer Cold by the Grave, Shark Cannon et, tac, tac, tac. et le Miroir Salam, ça touche absolument toutes ces cartes. En fait, c'est plus pour protéger tes plays euh, offensifs que de te servir comme carte défensive. Et Versus le match aporkus, par contre, c'est une vraie entrappe défensive. Voilà pour résumer un peu la belle. Je joue deux Sainé, je ne joue pas trois Parce qu'elle est quand même étrange la carte. Et vu que le deck creuse beaucoup, les hard one off, les hard one spartan, tu on peut pas les utiliser. On les touche très facilement. Encore dès lors que tu les joues x2. Et c'est pour la stabilité du deck, tout simplement. Et aussi pour Extender, parce qu'on discard, donc ça permet de faire gazer facilement. De volonté, pour le coup, elle, elle n'est pas jouée spécialement. Mais c'est vraiment la, la meilleure carte, je trouve, pour. Euh, pour OTK, parce qu'elle permet de faire des invox P entre 2 et 3. Elle se prend pas, elle se prend pas des trucs comme Ghost Dog, Elle s'immunise toute seule grâce à Balolynx. Et elle se recycle sur Sunlight. Et elle, elle reste sur le terrain versus un matchup comme SS. C'est la carte en soi. Le premier tour de la carte, il est ok. C'est une carte lambda. Ce serait comme une Monster Reborn après. Mais si elle tient le tour, elle est malsaine la carte. Elle devient, elle devient comme multi-roll dans SS pour vous donner une idée. Je vous deux les lumière des Sundays. Je joue pas énormément d'entrapes pour une version de Salamandrite. Je joue déjà beaucoup trouve. L'idée, c'est que vu que j'ai fait axer ma version sur le fait que ça creusait beaucoup, j'ai voulu jouer une carte qui me permettait de vraiment retourner les terrains comme ça. Je creuse de mon deck pour remonter le board. Et au-delà de ça, Léo ouais, elle est très intéressante sur la c'est que elle contribue au côté défensif du deck pour avoir les plays défensifs, même si je suis premier. Car comme j'ai dit, le linéaire du deck, c'est qu'il est, qu est passé défensif de base. Je trois cercles. Je détaille pas, je suis pas en train de faire, je détaille pas. Peu des désirs, la meilleure carte de Yu-Gi-Oh! Du coup, je vais pas la détailler. Alors du coup, tu joues pas fusion de feu dans ton main deck Ah oui, c'est vrai. Alors, pourquoi <coughs> euh, Je joue pas fusion de feu parce que j'estime que fusion de feu, c'est une carte en réalité en miroir, qu'on veut hard c'est-à-dire ou par Foxy, ou en draw, et qu'on va jamais la fouler. Je suis par Gazette, sauf si es déjà dans une situation de win. Et si tu main le niveau 3 à tu joues une brique en plus. Et l'autre raison, c'est comme j'expliquais, le deck défensivement est en soi en fait les versions actuelles elles sont moyennes défensivement elles sont même mauvaises j'ai envie de dire parce qu'elles sont tributaires de gazelle pour être défensives alors que fusion of Fire, ça va juste contribuer à une carte qui n'est pas défensive mais offensif et donc pas contribuer à tes start cartes alors que as des cartes plus fortes en second comme super plumisation et vu que j'ai dit qu'il faut que l'ardro la elle a elle gagne aucun intérêt sauf post side je mets une ordre impérial okay. croyez en ordre impérial c'est la meilleure carte du jeu <coughs> elle a mis toutes les magies les magies, c'est tous les extenders de Yu-Gi-Oh, c'est une light of CK contre Thunder. Ça veut dire que c'est du niveau de H à peu près, à versus Thunder. Et, <coughs> versus d'autres matchs SS, ça peut auto-win sur des situations un-winables. Et versus Alamangra, ça lui empêche tous ses extenders. Et versus euh, Orcus, ça lui empêche aussi tous ses extenders et ça lui empêche le Ça va ça te protège de Twins, ça te protège de trop de trucs, en fait, l'order. C'est malsain. C'est une carte malsaine, donc la joue. Vivio Yu-Gi-Oh. Et je joue de rage et de rage. Ça, c'est quelque chose qu'on a conclu avec Abdou. En fait, les gens ont tendance à jouer entre 2 et 3 MP Salamangret. Nous, on en joue 4, parce qu'en fait, le vrai truc, la vraie open forte du deck, c'est d'avoir les deux en même temps. Et, comme j'ai dit, vu que le deck est faible défensivement, Automiser c'est en fait d'avoir facilement une MP en main, donc en jouer plus, tout simplement. Et pourquoi avoir choisi de jouer Rage et Ra C'est des cartes qui ont une non Salamangret. Vous allez dire, ça augmente tes chances que Foxy soit plus fort. Et surtout, même si c'est pas une brique, parce que ça pourra toujours se discarder avec Foxy, si vraiment tu as besoin d'un play offensif. C'est-à-dire que c'est jamais mort, que si tu sois premier ou second, et par la suite, si tu arrives à remonter le board mais pas au TK, tu as plus d'accès facile avec Sunlight Wolf pour te protéger le tour suivant. Et aussi, tu joues aucun pet mp de main. Ah oui, et je joue aucun pet mp de main, à part la rage techniquement. Tout simplement parce que Mystic Mind j'estime que si on vous place Mystic Mind et qu'il a zéro remonte, bah. ou tu as rage, ou tu as pas. En fait, ça, ça te diminue trop des matchups. Encore une fois, défensivement. Il y avait des jeux offensifs qui te forçaient le passage. Tu avais genre des MP comme Cyclone Cosmic, Call by the Grave. En fait, ce genre de cartes, je les touches en main, tu étais premier. Bah, en fait, ironiquement, c'est des cartes secondes qui te font perdre. Alors qu'en premier, elles te... documentent elle même pas spécialement ton win rate. Euh, pire, Call. C'est vraiment la carte de la plus nulle de ce format. Parce qu'en gros, elles but c'est que t'aider à passer en premier. Alors qu'en fait, si, ton... si tu joues d'une certaine manière, tes plays vont forcément passer. Bon, il faut quand même amener la main qui suit. Mais. Et par la suite, elle te servira à rien pour te défendre. Donc, ce sera littéralement un vrai moins un Du coup, je vais passer à mon extra -tête. Ah oui, juste. Et mmh. aussi en main, c'est pas dit. En soi, il y a un faux pet MP. Mais Order, ça fonctionne aussi contre mine. Hein. Voilà. Ouais. Du coup, le joueur de flûte. Le token qui m'a jamais trahi dans toutes ces années. Merci, Abdou. <rire> <rire> <rire> Hé, hey, Sacha C'est la meilleure des de SNK. C'est que ceux qui disent l'inverse j'allais y crève. <rire> malheureusement. Je veux pas spoiler. <rire> dans l'extra deck, du coup, je joue deux balles de lynx. J'en joue que deux. Enfin, feux, ouais, c'est pas le lynx, c'est pas... C'est le euh, feu lynx, pardon. La, en fait, en soi, il faut la jouer fois x2. Dans le sens où le troisième peut te servir éventuellement que en miro match sur des matchs longs. Ou pour rattraper un misplay. Ça peut sembler fou ce que je veux dire, mais la majorité des cas où tu vas faire le troisième balle lynx, c'est souvent pour euh, proc un Like Wolf. Alors en soi c'est juste une invoque. Alors que tu aurais sûrement pu, tu aurais sûrement eu une fenêtre de timing pour proc ton Sunlight Wolf sans passer par ce balle C'est pour ça que je dis que ça sert, à, qu sert uniquement à rattraper un misplay. Et aussi à proc tes Salamangre de Gazelle immédiatement. Mais en fait dès que le middle game est passé, t'as forcément Foxy. Pour Discard, pour proc la Gazelle. Je joue 3 Sunlight Wolf. J'ai osé tester à 2 au tout début, sachez <rire> On m'a insulté. <rire> du coup, j'ai retesté à 3. Mais pas bah, le j'ai réussi à garder. Et bah, c'est la meilleure carte, en enfin, vrai, j'ai même pas envie de la décrire. Chaleur Léo x 2. Par contre, vous êtes surpris de Chaleur Léo, j'étais très tenté de le mettre à 3. Bah, surpris ou non, j'ai déjà joué contre quelqu'un sur DB qui en jouait 3 et je l'ai perdu sur ça, justement. Ah, bah, en fait, pourquoi le 3 de Léo C'est parce qu'en fait, il si arrive des situations où, tu... en fait, Léo, il arrive genre plutôt au middle game. Enfin, middle game. Ouais, si, c'est ça. En fait au moment de ce middle game, ce qui peut arriver, c'est que tu vas gérer de Léo et en fait c'est contre la tape SS souvent. En fait tu auras remonté mais pas totalement et l'autre il va essayer de comeback et en fait en comebackant il va mettre son char canon et alors, pour éviter justement que tu recycles Chaleur Léo et donc que tu peux plus gérer les back à nouveau. Et le fait dans le jeu 3 ça te permet à nouveau de réincarner un chaleur Léo qui aura tenu un tour. C'est pour ça que c'est un bon play en fait. Mais ça s'arrête là, c'est pas non plus un, c'est comme une situation. C'est une bonne situation qui arrive qui arrive mais ça s'arrête là. Et il y avait d'autres trucs qu'il faudra mettre. de package. Ouais je montre trois cartes et pas deux pour le package. Tout d'abord, Upted Jammer, Transcode Looker, je présente pas. Par contre la troisième carte, elle elle surprendra plus. Topologic bomber. Elle m'en a fait gagner des games pendant le tour. Il a fait ça à Oui à c'est comme ça que j'ai 2-0. Et.. Moins de 20 minutes. Moins de 20 minutes. Ah c'est pas bien le premier skin. Et ah. en fait, le topologic bomber, euh, vous êtes en situation de transcode OTK classique, ça fait 800, c'est très limite en réalité. C'est pour ça que les Allemands ont décidé de la cut. Et je comprends parfaitement si on ne joue pas le level up de l'OTK. Level up de l'OTK, c'est qu'en fait, juste avant de faire le transcode OTK, tu aurais en gros que tu l'équivalent de deux monstres en plus. La situation qui arrivera le plus souvent, aussi d'ailleurs la raison pour laquelle je joue volonté, parce que la volonté va t'aider à avoir ce scénario beaucoup plus facilement et beaucoup plus fréquemment. Tu places ton night Wolf, et tu passes ton transcode ce transcode il va répondre taille donc ton transcode il peut taper deux fois et là on va link et tu fais le topologie blumber tu le fais pas contre tous les matchups parce que certains matchups peuvent te speed à zone pointée vous pouvez le voir dans le futur je le savais j'ai tenté de win euh, de voler la game pour qu'il ne qu le sache pas j'espérais tu t'es dit qu'il ne le savait peut-être pas et enfin, là, ouais. que je rattrape à misplay surtout oui je, finis, ouais. je fais des misplay et, et en fait moment-là, le petit gemor il va se proc car c'est pas une fois partout. Et du coup, le topologique, il tape deux fois, mais à 3005 et pas si blob Et l'influence de mago à l'attaque d'origine. Du coup, en lieu d'enlever un TK à 8.100, ça va un TK à 12.600. Et même sous deux mondes, ça veut dire que c'est OTK sous Orcus. Les situations, il y a Dingeritsu qui protège, il meurt quand même. Tu lui enlèves tous ses points, facilement. Et aussi, par défaut, même le transcode de TK il peut se pouvoir créer en devenant topologique qui tape deux fois à 6.000, qui enlève 6.000 points de vie. Celui qu'il a perdu un peu de PV, ça OTK, mmh. sous des monstres. Euh, ah oui, il reste euh, les cartes inutiles. Oui, là. <rire> mmh. non, je rigole, c'est pas inutile. Là, je joue qu'une x 4 ça sert à rien d'en jouer deux. Parce que quand tu es faire tu veux focus une X4 précise et le reste du temps, tu pourras pas avec x 4 tout simplement. Ça s'arrête là. Vous avez deux c'est la meilleure actuellement. actuellement. Et à mirage, j'en joue qu'un, pas deux. Parce que je me focus beaucoup sur euh, le transcode et je trouve et je juge aussi que dans, pendant les open, il faut. Au maximum éviter de passer par étalomirage car c'est le play le plus dangereux, c'est le seul qui te fait un pseudo CA-1 pour gagner un CA-2. C'est pour ça que l'étalomirage tu le fais uniquement si tu peux Extender suffisamment pour finir avec le truc basique. Sound like Wolf, récup Gaz et un monstre, et avoir une MP. Sinon tu fais jamais étalomirage Par contre son effet compu est génial. Joue Ita pour le Mirror Match, ouais j'ai oublié le Link, c'est pas grave. <rire> euh, la Hita, <coughs> elle sert pour le Mirror Match, pour Placer Chaleur Leo plus facilement, et pour Tuto Gazelle. Oh, en vrai, je vais pas trop la décrire. Elle est jolie la carte. Et en fusion, je joue Violet Chimera et Venom. Pour le coup, c'est classique vu que je joue Super Polyme. J'ai testé d'autres fusions, mais au final, les, les classiques ont marché. C'était bien mieux de jouer les classiques. Je vais... Ah oui. La Beno, je l'ai pas oublié. Ah. Tu vas le remplacer je... par le nouveau ou pas Vous allez cumuler avec l'ancien. Ah. Ils vont se stacker. <rire> du coup, maintenant, je vais montrer ma side deck. Ah, c'est La card. La best card. Future match. Je l'ai utilisé qu'une fois du tournoi, c'est pendant le futur. <rire> ah ouais, ouais. <rire> C'était le but de faire une MLG de plus. <rire> non, en vérité, c'est en trap. En fait, tous les thunders, j'ai réussi à le gagner à la loyal. Mais Thunder, en temps normal, la réalité veut que, en Thunder, ça jouait trop facilement autour de tous les entraps du jeu. Et ce qui se passe, c'est qu'à la manche 3, s'il si a gagné le dice roll, en théorie, il reste environ 20 minutes. Vous n'êtes pas censé gagner. Si le Thunder a une bonne main, vous n'êtes pas censé gagner. Même en lancé à Droll et Hog. S'il a une grosse main. Je suis un peu dans l'excès, mais ça représente ça. En plus, les situations que je viens de dire, elles sont rares. C'est du, du stackage, de probabilité. Et vous pourriez essayer votre deck dans la situation où... S'il si me laisse commencer. Vous pouvez très bien commencer et perdre sur ça. Enfin, il vous dit, je te laisse commencer. Alors quelle c'est la seule entrape qui dit, à elle toute seule, elle va bloquer le Thunder. Pourquoi si Thunder continue, chacun de ses plays, il va écrire euh, sur la feuille ses points de vie qu'il va gagner. Du coup, ça va perdre quelques secondes. vous bah, allez dire c'est méchant, mais c'est un peu la réalité. Et du coup, en fait, ça loupe Un bon joueur l'a fait en 6 minutes, il l'a fait environ en 10 minutes. Et vous êtes à 50 000 points de vie. Vous avez ça veut dire plus de... Hein 53 200. Pardon, 53 200. Oui, on l'a vraiment mmh. testé sérieusement. Et ça vous permet de temporiser pas mal de tours. Surtout dans un main où vous jouez super polymérisation. Du coup, vous pouvez comeback. Ou vous pouvez tout simplement passer des, to des tours, vous pouvez passer genre 5 tours, ça fait comme maxé, ça veut dire que vous avez pioché 5 cartes. Donc ça veut dire que c'est le nouveau maxé et que t'as pas besoin d'avoir multiples trap pour, euh, pour gagner. C'est pour ça que je la joue Doc coup Et quand il reste peu de temps, très peu de temps, Salam, la seule win condition c'était Paro, il y a trop d'entraps, c'est implaçable. Bah vous avez Doc qui peut vous assurer la win. C'est la règle du jeu, hein. c'est économique qui veut ça. Il suffit de lire Kaina, Paro. Je l'admets, ça la fait partie du jeu. Je, je, je joue avec maintenant. Et du coup, euh, oui. t'as pas joué Perro mais tu t'es jamais dit que si j'avais gagné le Dice ou autre, j'allais pouvoir sortir. Jamais, ouais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Okay. Donc j'ai aucun regret. 3 okay. lancers. Il n'y a aucune entrape qui bloque, mais elle est comme cool lancers. Elle borde Orcus. <rire> Et en vrai, contre Thunder, elle plus une autre entrappe quelconque, ça ralentit la majorité des tours de jeu de Thunder quand même. Vous voyez, juste que je vous ai dit, les gods sortis, ça ne se bloque vraiment pas. Mais la majorité se font bloquer par lancers à plus une autre entrappe pendant le tour. Mais aussi, s'il a choisi une prise de décision de play et que vous avez le fantasme fantasmé. Regardez le futur. La foire Artefact, c'est pour les Sanctum. Parce qu'en fait, c'est une condition tout simplement En fait, ça peut faire FTK contre euh, Salamangred, entre guillemets. Et euh, contre plein de match-up, ça permet de passer à la game suivante. On va dire le Sanctum, c'est un peu un ralenti. Jouer une Susan fire Ça, par contre, c'est un regret. À la base, par rapport à l'argument que j'ai dit tout à l'heure, c'est... Pour moi, c'est normal qu'on devrait jouer jeu ou 2 ou 0. Mais j'avais pas la place en fait dans ma side tout simplement. Et je voulais pas jouer que de, de, que de Ghost Sister. Mais en soit, la carte elle est forte en Mirror Match si on la hard draw. Et vu qu'il me restait une place de side, j'ai pu en mettre Twin. Mais je voulais en mettre deux de base pour vous donner mon point de vue. Tu l'as utilisé du coup ou pas Non, du non jamais. Je l'ai jamais utilisé. Je me suis battu sans. Et je m'en suis tapé un des miroirs à la fin. Mais bref. Trois Twin Twister. Franchement, j'hésitais à la mettre à deux parce que je joue un Typhoon aussi joue un typhoon pour compléter euh, les Ghost Dogs et les out à multi -roll. Et les Toon Twister, c'est vraiment pour le Metaco, SS. Éventuellement altarget mais je trouve c'est déjà un bon matchup up Je voulais comme un minimum pour gérer Mystic Mind post-side. Et les 4 pet MP, je jugeais que c'était intéressant. C'est le même ratio que j'avais à l'Europe 2016 pour le Parfum Antimagique. Du coup, je suis resté dans le même MST Et 3 sanctuaires. J'ai hésité à le jouer x2. Parce que, mine vu que le deck creuse beaucoup, ça va, ça reste honnête. Mais j'ai vraiment voulu, euh, me suis dit, je veux focus le Hardrow Sanctum. Et versus des match comme orcus quand t'es first, Sanctum peut se payer aussi l'Ancer. Et de faire ce Thunder aussi d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai fait le choix d'en jouer 3, quitte à diminuer euh, mon win rate en miro match. Mais c'était très léger c'était seulement sur du going second. Et vu que j'ai super police ça compensait largement. Voilà. Voilà, donc on a fini pour le deck. Hum. Samir, as-tu des remerciements, de commentaires à faire ou autre bah, un autre commentaire, rien de spécial, à part sur ceux qui portent l'œil, portez plus l'œil, c'est pas bien. <rire> J'ai peur. Et je tiendrai à remercier toute la team qui m'ont permis d'accéder à cette place. Sans eux, j'aurais jamais réussi. Ils m'ont fait réaliser des choses, qui m'ont euh, poussé à playtest énormément. Donc je les remercie tous. Je remercie bien évidemment mes amis, ma famille. Et Vive Wills qui m'a prêté les Ghost Sisters parce qu'elles sont pas à moi et j'en ai acheté 6 en allemand. <rire> Attendez-moi s'il vous plaît. <rire> See you later. <rire>